Merci euh, de me proposer cette euh, possibilité d'exprimer un peu euh, directement ce que ce livre euh, contient et pourquoi je l'écris. En effet, on a beaucoup, beaucoup euh, eu de conseils, euh, d'ouvrages sur euh, l'importance euh, pour les parents d'aimer leur enfant. Mais euh, on a peut-être un peu négligé le fait que... L'amour, c'est une réciprocité, c'est-à-dire que euh, dans la passion amoureuse euh, entre deux adultes, c'est une réciprocité. Eh bien, il y a quelque chose qui doit être un peu analogue euh, entre les parents et l'enfant. Alors, on trouve, on trouve cette analogie d'amour entre les parents et l'enfant euh, dans les tout premiers développements de l'enfant, c'est-à-dire euh, au moment de la naissance, après la naissance, dans les tout premiers mois, il y a souvent euh, par le toucher, par le sourire, par euh, les contacts physiques, il y a beaucoup d'amour échangé entre eux, le parent et l'enfant et entre l'enfant et ses parents, entre le bébé et ses parents. Et puis, évidemment, petit à petit, l'enfant grandit et, et, et les parents s'interrogent. Et je crois que c'est dans cet esprit-là, surtout, que j'ai essayé de montrer que cet amour des débuts, cet émerveillement des débuts réciproques, il fallait qu'il soit gardé en mémoire, d'une part, et qu'il, d'autre part, se poursuive, évidemment différemment, mais se poursuivent. Et les parents, les parents... Ma, ma carrière m'a amené à rencontrer beaucoup de parents, avec des enfants et des adolescents, et les parents ont souvent le sentiment quand les difficultés surgissent, que peut-être les enfants ne les aiment pas comme ils aimeraient qu'ils soient aimés. Et que euh, tout l'enjeu est là et que j'ai essayé de répondre au fond à cette question pour que les parents puissent mieux se sentir aimés de leurs enfants. Alors tout au long de l'enfance, mais surtout en effet l'adolescence, euh, il y a une période là où l'enfant grandit, euh, cherche son autonomie, s'affirme, s'oppose. Pour acquérir cette autonomie et qu'évidemment les conflits surgissent les projets les possibilités de se rencontrer comme on se rencontrait avant parce que à l'adolescence il y a aussi beaucoup d'intérêt pour les autres du même âge et que tout ça est la source de conflits et de difficultés alors à cette époque là c'est vrai qu'il y a quand même vraiment le besoin et de la part de l'adolescent bien sûr de comprendre que ses parents si il est parfois en difficulté avec eux c'est aussi parce qu'ils veulent le protéger parce qu'ils veulent le guider mais du côté des parents c'est important qu'ils ressentent de la part de leur adolescent ce besoin d'autonomie d'indépendance et, et qu'ils expriment et c'est là le conseil un des conseils importants que je développe dans ce livre qu'ils expriment vraiment qu'eux aussi ils sont tristes que ça se passe comme ça que aussi ils ont des émotions des sentiments et que il faut trouver au fond une réciprocité des questions, une réciprocité si possible aussi des réponses, et qu'il faut partager mieux ce qui euh, au fond émotionnellement vit chez chacun, mais qui peut tout à fait au fond, parce que tout ça c'est plus des apparences que le fond. Moi j'ai eu cette expérience souvent que les adolescents au fond quand on les voit seuls et que je leur pose la question, mais alors est-ce que t'aimes tes parents Ils disent oui. On, je les aime, mais je veux ceci, je veux cela. Et que au fond, il reste cet amour pour les parents. Mais il faut le chercher, de la part des parents, il faut aller le chercher en posant la question et en s'exposant soi-même à un échange des sentiments. Il faut être un parent imparfait heureux. Euh, parce qu'en effet, euh, la quête de perfection, quand on est parent, euh, c'est un leurre, c'est une illusion. Euh, alors évidemment, euh, il faut accepter euh, qu'on n'est pas parfait. Qu'on a euh, probablement des désirs pour l'enfant qui ne vont pas être évidemment toujours exaucés, que l'enfant devenant adolescent grandit, euh, et que on peut être un parent parfait heureux parce que imparfait heureux parce qu'au fond euh, on a en face de nous en tant que parents euh, un garçon, une fille euh, qui en grandissant euh, reste quand même notre fils ou notre fille et au fond ça reste toute la vie. C'est-à-dire que maintenant, moi, je suis grand-parent, donc j'ai des enfants qui ont des enfants. Et que je sais que euh, je souhaite que mes enfants, euh, m'aiment toujours comme un parent, mais qu'il ne peuvent pas prendre leur place. Et que ça, c'est important. Et que c'est important de les aider pour qu'ils deviennent des parents tolérants en mettant des limites. Moi, je suis favorable au fait que un enfant et un adolescent doit avoir des limites parce qu'il a besoin de s'exprimer, il a besoin de justement une fois de plus de de grandir un peu dans l'opposition, il faut savoir mettre des limites pour le protéger, il faut savoir exercer une autorité suffisamment bienveillante et une autorité qui n'est pas autoritaire, une autorité qui est plus une autorité de charisme, c'est de montrer au fond que c'est pour l'enfant ou l'adolescent qu'on conseille, ou qu'on propose ou même que parfois on exige que les choses se passent différemment.